Bref, aujourd'hui, comme tous les jours, Justine est au lit du patient et s'apprête à lui donner un médicament. Alors même qu'elle calcule la quantité à lui donner, elle se fait interrompre à répétition. Attendez 30 secondes. Justine, oui, excusez-moi, il y a votre grand Léo là en deux, il a envie de faire pipi, ça urge. C'est une urgence pipi. Bien moins urgent qu'un calcul de dose de traitement. Et pourtant, alors qu'elle est sur le point de donner le médicament, elle est interrompue à nouveau. Justine Oui, je viens de Léo là. Salut, moi il a envie de donc je vais faire bassin. Oui, oui, je suis au courant, je vais y aller après. Avec moi, traitement. Merci. Là, c'est sûr, Justine sait que Léo veut faire pipi. Par contre, elle ne sait plus combien elle doit donner du médicament. Bref, n'interrompez pas quelqu'un qui prépare un traitement.